J'espère que vous allez bien, je parle doucement parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant Je vais faire un prank joy parce qu'aujourd'hui je reçois mes cadeaux d'anniversaire Je vais faire genre, je déteste, je sais pas du tout ce que j'ai Mais voilà, elle au courant que je filme euh, Pour envoyer aux autres en fait Parce que tous ceux qui ont participé euh, ne sont pas là Donc il faut que je fasse une vidéo en mode Oh, ces Je vais la prank qui fait faire, genre, je déteste et tout On attend Paola, Paola est complice, elle le sait J'ai hâte, j'ai hâte en plus elle a pauvre, je connais un cadeau, j'ai ma palette tout d'art, elle s'est tapée des frites, etc. Voilà donc on s'apprête à manger là. Donc tu présentes ce que tu as pris donc j'ai pris un. maquillage un un avec du cuit de la mayonnaise, des carayowètes et un saboua. Et tu prends quoi comme sauce toi Sauce de sucrée. Eh ben, c'est pas fou là. Donc moi j'ai pris euh... One Eternity Later. Je suis même pas stèle, ben. Ça va aller. 8 pièces de plancton frit donc euh, c'est euh, du riz avec de je ne sais pas quoi autour. <rire> Des morceaux euh, de concombre et du campi, des scampi je pense ouais voilà ensuite j'ai pris deux pièces de nigiri saumon j'ai pris une salade de fruits euh, d'algues et j'ai pris trois pièces de dim c'est fait par les petits et moi c'est sauce salée parce que c'est la meilleure sauce avec du gingembre et du coca, mais je vais aller prendre un verre Ah voilà. Ouais, go. La vie. Ouais. Ok, du coup. Bon, ben. Bah... Le plus gros, la remise des cadeaux. Qu'est-ce qu'il a, a pas l'air de réagir <rire> Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il fait Ah, c'est ça. C'est emballé, hein! Oh! Tu sais pas? Ben, bah, bon C'est vrai On croyait trop que c'est ce que tu voulais, quoi! Ma douane nous a dit que tu voulais trop! Oh, bah, ben, je m'attendais pas! Bah, merci quand même! <rire> c'est vrai qu'on aurait dû prendre en noir, quoi, en rose! Bah, euh... ouais! Hein. Il est pas noir, je crois! Mais Manu, elle m'a dit que tu l'avais vu plein de fois, que tu voulais le commander, mais que tu l'avais jamais acheté. Bah, ouais. Et Manu, ouais, c'est le genre de truc que tu dis, ouais, je vais l'acheter, mais au final, là. Bah, voilà, voilà. Ouais. Mais retire sous mmh. Voilà, regarde, ça, Moi, je le trouve trop beau. Ah, je redonne ce. Je t'expliquais quelque chose après. Ouais. <rire> en gros, je me suis trompée. J'ai commandé en double. Oui, tu me l'as dit. Donc du coup, oui. tu l'as gardé alors Je ne le savais pas, mais le mec de ma soeur a tout racheté. Du coup, bah c'est ton nom. Du coup, je lui fais euh, ben, cette colis que je dois renvoyer, quoi, ouais. Parce que bon, c'est quand même euh, de l'argent, quoi. Mais il commence à tout ouvrir et tout. Ça, tout que toi. Ouais, <rire> bah, c'est bien tu du bien. Oui, mais... je trouve trop beau Bah ouais. Ben, je m'attendais pas à avoir. Euh... Hein, quoi. On, ah, le on le coup. peut peut-être leur renvoyer Bah bien. ouais, ce serait bien. Oui. Ah oui, vous avez un oeil. Ah oui, ah, ouais, parce que je pensais prendre ma longue et je voulais vraiment en place ça, pas... Ben ouais, mais pour un tabule si d'anniversaire. Ouais, ben c'est comme euh... Ah je pensais qu'elle allait être plus grande. Ouais. Mais c'est quoi cette année de. <rire> dé... Ah je suis déçue Franchement, ouais, ouais je m'as trop kiffé et tout. Bah ouais, parce que moi, je trouvais ça <rire> trop cool. Putain, en plus, à avoir ça va avoir 25 euros de... Putain, je la pensais plus grande. Putain, meuf, tu m'as fait l'acheter alors que... Euh, tu... je, je, on l'a acheté. <rire> mais ouais, mais tu m'as quand même insisté pour que je prenne celle-ci. Et... Parce qu'elle est trop belle. Bah, au final, bah, je vais voir les cartes. Il y a Je suis déçue. Franchement... Euh... C'était mieux quand c'était Marie qui organisait mes cadeaux. Quand même. Oh, putain c'est sérieuse wesh Parce <rire> que.. Parce que là, non, je sais comment elle je... sait comment... Quoi J'espère que tu vas aimer au moins un des deux. Mais <rire> ben, j'ai les mêmes couleurs plus ou moins, quoi. Mais elle est trop belle, wesh Non mais euh, 50 balles pour ça encore comme ça Ah Je suis Oui C'est pas fini, fini hein ah. <rire> Alors, deux trois autres J'espère que et... je vais envoyer quelque chose Bon tiens, si là c'est celui est... Enfin, les deux sont des balais Vous m'offrez <rire> <faites> une culotte <rire> Mais meuf elle est trop jolie <rire> T'es ma gueule quoi C'est quoi ces cadeaux de merde <rire> Vous m'offrez <rire> me une culotte Déjà, choisi une culotte en fait! Non, mais c'est toute mis d'accord dessus! C'est T16 dans le gros! ouais je vais mourir dans parce que. Non, mais s'il vous plaît, quoi, une culotte! Je suis plus du flou quoi? Non! Mais c'est Victor et Secret, bordel! J'espère que c'est ma taille, hein! Bon. Mais oui, c'est ta taille, c'est du XS! Bah putain, on dirait du L! ah en non, non, mais s'il vous plaît, quoi! Non, mais les gars en plus. J'aime pas, les... je mets plus de lotion. Mais c'est en pas fait... de la lotion. De, de, pour, de trucs mais oui. crème pour le corps, mais je mets. Mais regarde ce que c'est. Booty lift. Hein? Ah. Creams. <rire> pour mes fesses? Mais oui. Bah, merci de vous complexer. <rire> <rire> mais putain, tu, tu as dit à Alice que tu voulais de la crème, elle nous a envoyé le screen. Non mais oui mais quand même quoi. Je sais pas quoi, il y a un mois. Là je suis en train de faire un travail sur moi pour avoir. Euh, qu'on plus confiance en moi, je m'achète de la crème pour les fesses Je fais un travail sur moi et m'offrir une, une crème pour les fesses Mais même moi je voulais pas t'offrir ça Genre, merci, je sais que j'ai des petites fesses, mais quand même quand vous habillez un peu là Enfin, je sais pas, c'est ça, je trouve que ça se fait pas trop, mais à Ah bon, je voulais pas t'offrir. Mais pourquoi tu l'as pas dit J'ai insisté, enfin, pour... mais tu voulais pas m'ouvrir ça foi, enfin, c'était Et d'aller que là-bas, je veux te... mm -hmm. es yeah. que je le le ça sent trop bien. Il un la porte dans mon J'ai assez de je me Je suis jalouse. Hydraté. En plus, euh, j'avais dit, bah, je suis plus à qui que j'ai plus que la coco pour parce que j'ai plus ah, de coco. Hein Toi, ah, bah, toi, toi, toi, toi, toi. Ah, enfin, un truc positif. Non, tu veux entendre que je Meuf, en fait, on ne connaît pas du tout. quoi. Ouais, ouais, ouais, ça fait trop, trop plaisir. T'aimes rien, quoi enfin. Qu'est-ce si qu'on t'appelait Un truc, un truc que tu as fait, un, truc, un, truc, un truc triste. Ah, ben, merci quand même. A hein. toi, Paola c'est cadeau. contente. ouais quoi. non, tu es voilà. Putain, je suis dégue. C'est quand c'est Mais merci, meuf. C'est gentil quand même. ouais mais c'est pas que de moi, il y a Emily. Ouais, mais a un cadeau, il y a, pas pas y a... Bah, tu peux donner la cadeau C'est petit, mais c'est trop beau. J'ai un légèrement vert pour regarder J'en ai pu commander un. Non, en fait, j'ai l'ai déjà. Me... Celui-là bah, C'est une blague Non, je te jure. Parce que, genre, tu m'avais. Je te rappelle, j'avais reçu le highlighter, mais du coup, j'avais trop kiffé. Du coup, j'ai fait une bande d'opra, quoi. l'ai déjà. Ce, cette couleur-là Bah oui, je... je prends je vous couleurs de que des Putain, rien qui va, j'aurais dû me donner l'eau Non, non t'inquiète, ça va. Enfin, je vais l'utiliser d'office, mais après, je vais me dire 930. Oh rend... ah, putain! Vous étiez dans le coup! Putain, c'était le pire le moment de ma vie! C'est elle! Je suis trop con! c'est vrai, je suis trop con! Putain, c'est trop, cool. c'est l'éclair, c'est vraiment une grosse pute, je me sentais tellement mal, j'avais juste en envie de me tailler! Oh, je suis choquée! Je kiffe, meilleur cadeau! Ah, je suis choquée. Manu, elle a trop géré. Genre, je sais Donc ça va, tu l'as pas Bah non, j'ai. Oh, oh putain et sa couleur elle était trop belle. J'étais trop manu, <rire> je suis fait mais je suis genre les est... <rire> ah, Trop beau, j'aime trop. Oh, j'aime trop tout la clote, elle est trop mignonne. <rire> je La palette, elle est trop belle. <rire> est ça que je comprends. Je connais pas alors. <rire> c'est trop bon c'est trop bon, mais trop. tu vas dire au groupe que j'ai pas aimé parce que je sais que quand je vais sortir de la vidéo, que tu vas leur envoyer. Comme... Reste... mais euh, et sors la vidéo, j'essaie de la sortir pour ce soir comme ça les pauvres ils n'ont pas. Ouais. Tu lui dis elle est dégoûtée, elle aime rien du tout, je répondre pour personne et tout. <rire> Franchement les gars, trop belle la palette, je suis choquée. Meilleur qu'à Non vraiment, vraiment. Genre quand j'ai vu le sac j'étais là, je vais me dire. Je me tromper. La crème pour les fesses, un bab. Ça sent trop ouais, ah bon. Ouais, c'est super bon. Du coup, je l'utilise aussi, bon. puisque je l'ai toujours. Ah la et... oui. C'est ah la même chose de moi mais Oui, il l'a pas Sauf que ma soeur a réussi. Même les... la culotte Non, ma soeur, ah je l'ai donnée à ma soeur. Mais bon, franchement, franchement, il est trop beau. Il est magnifique. Je... Bon, une... une... Ça, je comprenais pas, je l'ai mis. Une... Trop, trop. En plus, il est grand. vas du coup, pour aller courir. C'est vrai que j'ai essayé de le commander plusieurs fois, je l'ai jamais eu. J'ai mis trop un un pam, pipi, bientôt, un gros, merci pour la dernière merci, ah, merci, merci. Ah. merci, merci Merci, <mimitation> oui. C'est Milani, en plus on voulait tester ça Mais oui, justement Il est trop beau ton set à Mais je suis trop contente, genre j'aime trop trop Voilà du coup le petit prank est terminé j'espère que vous aille rigoler En ne suis pas trop rigolé Il était pas bien Mais du coup quand tu étais debout, on ne voyait pas tes réactions Je me suis dit putain qu'est ce que je vais dire ça Je te disais assieds toi parce que pourquoi avoir tes réactions Donc voilà, je lui remercie tous mes amis Franchement, j'adore tous les cadeaux, c'est génial, vraiment. J'ai fait la peste, mais désolée, c'est le jeu de terme. <rire> mais euh, merci pour tout, gros bisous, ciao, mes petits chickens. <rire>